pour le duel numéro 5 de Duel X Nexus, le duel de la chance. Où j'ai pas fait trop de stratégie. Vous allez voir par vous-même. Sur le deck Volcanique. Donc euh, voilà. Donc, 1h35. Il est là. Je joue contre un bot. On va dire que c'est une très mauvaise Et je ne le laisse pas jouer. Regardez. Tu empêches d'utiliser ses combos parce que c'est très très bon très très fort. Ah. Ah. Il fait l'erreur de m'annuler mon effet. Je l'attaque directement. Là, il a mis 1500 points de vie pour annuler une paix de l'effet et là je gagne. Tout simplement. donc voilà euh, qu'est-ce que je peux vous dire ah ben, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le liker, à le commenter à le partager sur tous les réseaux sociaux moi je sais le faire donc sur Facebook, sur Twitter et sur Discord sur le groupe de Team Astral euh, oui Team Astral Bio sur Discord et on se dit à très bientôt pour enfin à tout à l'heure pour l'ouverture deck de structure mon ténébreux voilà donc je vais le faire dans la journée et voilà allez sur ce amis je vous laisse je vous dis à plus je vous souhaite une bonne journée donc n'hésitez pas je le répète n'hésitez pas à liker à commenter à partager à regarder à vous abonner cette, cette vidéo et on se dit à tout à l'heure pour euh, l'ouverture du, du deck de structure du monde ténébreux. Et ciao tout le monde! Hey, hey, le pouvoir est en toi! Nous, toi, moi, c'est pour la victoire qu'on se bat! Que ce soit le meilleur un jour, on s'en souviendra! Maintenant, passe à l'action! Et tu prêts à jouer?